Bonjour mesdames, et mesdemoiselles, messieurs. Euh, bienvenue sur l'Alter TV, le nouveau bébé de l'Alter JT. Et euh, voilà, je suis votre nouvelle speakerine, en tout cas la speakerine de la semaine. Euh, Qu'est-ce que je... je devais vous dire que mardi, 7... Cette... Oh non mais il faut que t'expliques un petit peu ce que c'est que, que l'Alter TV. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Bah oui mais t'as pas expliqué ce que c'était. L'Alter TV, c'est pendant un mois avant les élections présidentielles, on va faire des programmes tous les soirs. D'accord Des programmes pour euh, donner un petit peu envie de politique, autre chose... C'est un peu moribond, tu vois, les élections en ce moment. Regarde bien la caméra, d'accord Moi, hein, bon, je te laisse. Faire. Ok, laisse merci. Faire. Mardi 7 mars, diffusion de l'an 01. C'est le film, le célèbre film des années 70, euh, GB GB Doyon. Et donc, Pendant ce temps-là, vous allez regarder Pousser le Blé Ouais, pas des mais vous allez vous emmerder à là, mon vieux, on est sur Terre pour travailler. C'est pas évident, mais pas évident du tout. De toute façon on aura le temps d'y réfléchir et de chercher à ce qu'on fait sur Terre, si on travaille ou quoi. Et puis s'il faut travailler, bon on pourra se flinguer, mais alors on saura pourquoi. Mercredi 8 mars, Mercredi 8 mars, debout sur le zinc. Debout sur le zinc, où nous recevrons Fatima euh, Benomar, euh, jeudi 9 mars, science critique. Science critique, bon euh, je veux dire le titre parle de lui-même. Une devinette Xavier, le Linky est-il Un petit écureuil d'Amérique du Sud ou le nom du nouveau gadget à la mode au Japon. Rien de tout ça. On regarde la réponse en image. Vendredi 10 mars. Vendredi 10 mars. On passe à l'acte. Alors on passe à l'acte. Là c'est vrai que ben, concrètement les désobéissants, c'est les actions militantes, euh, les alternatives, c'est la revue de, voilà, de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce qui se fait. Ensuite, quoi d'autre ben, C'est tout pour l'instant. Hein. T'es sûr bah, je crois T'as pas envie ouais. de me couper la parole là non, comme ça Non euh... pour l'instant c'est bon c'est fini T'as bon, hein, pas envie de leur dire que par exemple le lundi Ah oui, Le ah, mercredi oui. et le vendredi y a quoi euh, L'info manifeste C'est quoi l'info manifeste euh, L'info pas, tu... pas pareil Ouais bah, faut que tu sois un peu précis. Si, c'est l'altergité C'est l'altergité C'est le JT Des alternatives Voilà exactement voilà. Bah merci c'est hyper cool que tu es présenté Parce que comme t'es connu c'est bien Ouais merci Et t'es pas chiante donc c'est cool Bon bah la semaine prochaine Ça va